Ma maison. Je vais à l'école à pied le plus souvent, tout seul. Je vais tout droit. Après, je descends les escaliers. Ensuite, je vais tout droit. Puis, je traverse la route. Je continue tout droit. Je tourne à gosse. Je suis arrivé à l'école. Nous nous coiffons bien et je m'habille bien. Par exemple, avec un jean, une jupe ou un short. On parle arabe comme rien chez nous avec notre famille et français. Ma maison, my home, ross. Je vais à l'école à pied. J'ai le droit de jouer au stade. Nous maman nous coissent, on met des belles chaussures, on garde le soleil. Nyumba. Nyumba ya dal. Maîtresse, je peux les garder une semaine. Les filles mettent des jupes ou des robes. Les garçons et les filles mettent des survêtements. Je joue au stade avec mes soeurs et mes frères et nos amis. On joue avec qui on veut. On est marseillais et marseillaise. Les garçons se disputent. On parle arabe, pasto, russe, tchétchène, comorien, tunisien et français. Les garçons et les filles s'habillent pas pareil. Les filles portent des robes et des joues. On va à la plage, oui, avec nos familles. On va à l'école à pied. La plupart d'entre nous vont à l'école tout seuls, les autres avec leurs parents. Certains jouent au centre social, d'autres jouent à la maison, tandis que d'autres jouent dehors. Dar, c'est nous sommes tous marseillais. So Certains parlent algérien, d'autres géorgiens, avec leur famille et tout le monde français. Certains se baignent à la mer du Prado, d'autres à la mer. De la je vais à pied à l'école et je suis contente sur la route. Je joue avec mes copains et mes copines à la terrasse et au stade. Nous allons à l'espace lecture pour jouer aux échecs. Pour emprunter des livres et en lire. Pour y faire des puzzles. Nos participants aussi à des sorties. Je nage à la plage de Vitrolles, il y a des tortues. On parle français, anglais, algérien, arménien, dans le pays ou avec ma famille. J'ai pas le droit d'aller trop loin. Et j'ai le droit de jouer devant chez moi. Je me coiffe, je m'habille chic et je mets du parfum. Les garçons et les filles ne s'habillent pas pareil. Et les filles portent des jupes. J'aime les pantalons et les t-shirts. Bleu, vert, jaune, blanc, blanc. Noir et rose. On parle l'arménien, l'arabe, le comorien et l'anglais. Mais un peu à la maison avec ma famille, avec ma cousine. Elle bait Ma mmh. maison. Mmh. Mmh. Les filles portent des robes, des jupes, des pantalons et des t-shirts. Les garçons portent des t-shirts, des pantalons, des chemises, des pulls, des gilets et des maillots de foot. On a le droit d'aller dans la mer pas profonde, mais on ne sait plus comment s'appelle la plage.